Bonjour, alors je m'appelle Charlie, j'ai 14 ans, j'habite à Béthune dans le nord de la France. Je suis membre du cercle basket depuis un mois, soit début novembre 2020. Le cercle m'a déjà beaucoup aidé et apporté dans mon basket, physiquement, mentalement. Euh, il m'aide à, à atteindre mes objectifs à moyen court et long terme.